Je vous remercie de la vidéo de 5 minutes propre à la chaîne MCD. Nous avons la voiture de la BM série 3. Si vous avez la BM, vous pouvez accéder à la bande qui vous préparez et les pièces qui vous ont aujourd'hui. Nous avons la vidéo sponsorisée par le site web car.ma qui dit les pièces de carrosserie et accessoires de voiture. Je vous invite à checker. ده بخير, ده بخير شكرا حيت جبتي البيجو مرحبا ا نفسك عبد الله سوسي ساكن في بوسكورة 30 ans membre de 2012. 2012 2012 donc c'est euh, août 2012, c'est le troisième pack les Après le pack Sport, après on a fait le pack M, ensuite le pack M Performance. D'abord on est passé au pack Full M3. Les feux M Performance, oui. Donc c'est les feux M Performance, c'est le gris associé à la couleur de la voiture. Donc y a les quatre pots d'échappement fonctionnels à euh, Krapovic les extensions en carbone du par choc arrière. Donc il y a une béquille carbone là une bécé par brise arrière pour donner un peu plus d'allure sportive On a les gens 19 qui sont achetés par Saïron Je recommande vivement à moi dans ce Bon ça c'est le logo BFCM LL M3, les rétroviseurs M3 Comment ce que le coffre le coffre, Tony Village Oui, on va واحدة برمور كجاه؟ آه تأجرها دي تأجرلي، البتيرة voiture، donc c'est des voitures qui نحن نرى نديرو في تور 30 نبداو نشوفو الحاجات اللي كاينين لداخل كاين لي باليت وكاين الفولون ان وي فولون ام شديتيها مع عند ام كاوتو اللي كاع في الخدمه مزيان وخدمه نقيه بروفيسيونيل فالتوسكي الكترونيك بيان بالفيك فلاسيري اف اي سبيسيال سيري اف سبيسيال notamment ah, J'ai testé ou euh, fonctionnel pour les Marocains, pour euh, l'international ou clip DVD, disque dur 220 gigas. Je m'en doute les feux avant. Ah, donc fait disque dur disque dur 220 gigas. Ah. Tu peux, on peut mettre une clé, on peut copier la musique, on peut euh, faire les applications de l'Apple, etc. Je ok, les feux avant. Ah, les feux les avant, les euh, originaux. Oui, les full LED. غلف ديال التنوبيل، توه. كنت لصنيه ل couleur d'origine ديالها tout ça fait pratiquement un an demi, pas de problème. J'ai eu beaucoup d'expérience sur ce qui est habillage de voiture et je n'ai jamais eu de problème. L'histoire dire sport. Oui, effectivement. Vous avez packs M عندك دي فوتو ديالك باك ان عندي عندي عندي عندي 3 3 هو Pack M3, c'est l'ultime pack. une F30 ou une, une, une, une, une, une, une F80. L'appellation de la M3 parce que quand on passe à la M3 c'est plus la F30. Ah, bien quand sûr on dit là. M3 on parle F80. Donc l'appellation correcte il y a de, pack, il y a de la le pack dernier un, pack M3 3. look F30. Ah look. Euh, pardon excuse-moi. pack uh, F30 look F80 qui est adapté au châssis de la F 30 Oui. Effectivement, mais tu as un bon rendu. Tu es misien, je tu un bon rendu. Ma diesel, j'ai pas voulu ça ma tout ce qui est simulateur de son J'ai préféré garder le son original de la voiture. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. sound exactement. Okay. Mais euh, bon, les amis, j'ai parce que tout ce qui est PAC M3, on de, de, de, de, de, de, de, de, de personnaliser la voiture. C'est quand j'ai intégré le groupe PFCM, euh, j'ai découvert beaucoup de beaucoup de passionnés BM et beaucoup d'idées. Ah, très de type de l'eau. Très de type de très de modifié, très c est, c est, Ils ont.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 موديفيه يبوكو دو بيرسون تخرجوا مغادين معاك حتى هو ماو حتى هو شي موديفيه و ايتتيرغ كثير ولا الناس اللي في بيام ما جو شوف في بوكو دو روت Qu'est-ce qui marche qui Mancheau. Mancheau. Notre Renault, c'est 3,18 d. 3,18 d. Effectivement. chevaux, c'est un litre. Maintenant, il la reprog. Non, J'ai joué sur la longévité, J'ai pas voulu faire de reprog. Je n'ai pas de problème. La voiture, elle a 7 ans, elle ne, fume pas. Elle, démarre au quart de tour. C'est le problème que nous voyons, c'est des litres. C'est pas ce que tu dis. Le problème, c'est que je ne peux pas faire, je ne peux pas je peux faire, je parmi les meilleurs carburants ou <laughs> <laughs> je compte un personnellement c'est 5 mois ou 6 mois dans monde, qui sont de de décembre jusqu'à mars ou avril <laughs> <laughs> je vais faire 5 minutes <laughs> <laughs> <laughs> et si nous qui a voiture capable tuning, il nous Donc, uh, un email m.cardriver ou ils nous la passion diyalo, ou la voiture d'alo. Merci. مرحبا بكم. avec plaisir.